Bonjour à tous, <rire> j'espère que vous allez bien. Euh, j'ai mis en place un post euh, ce matin qui est, selon vous, comment construire une relation qui dure. Voilà, et j'ai reçu plein de retours de votre part, donc je vous remercie infiniment euh, pour... Euh, mais pour vos commentaires, d'avoir partagé votre avis. Et en fait, c'était assez surprenant d'avoir tous vos retours. Donc, je me suis dit peut-être qu'un live est en retour. Parce que du coup, j'aimerais bien vous partager aussi mon avis sur la question de ben, comment faire pour construire une relation qui dure. Voilà. La première chose, en fait, que j'ai répondu à certaines personnes, c'est déjà, pour qu'une relation dure, il faut déjà la vouloir. Je pense que l'intention est hyper importante, c'est-à-dire que l'intensité de vouloir une relation euh, qui dure, que cette intention-là soit bien dense à l'intérieur de soi. Et, euh, et en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui va constituer la graine par rapport à la relation. Parce que je trouve qu'actuellement, justement, c'est pour sortir de ces relations de consommation dans lesquelles nous sommes, dans lesquelles on consomme, et si ça convient pas, on va pas au-delà en fait, on va pas aller... Euh, Chercher au plus profond de soi, on ne va pas aller nourrir la relation. On va considérer que chaque frein qui se pose. quoi, Amira <rire> On va considérer que chaque frein qui se pose est une problématique. Donc la relation ne peut pas se développer à ce moment-là. Et étant donné que c'est un problème et qu'on positionne la relation dans le fait où on accuse l'autre d'avoir mal, ou il y a un manque de respect, où... et du coup, ça ne permet pas, absolument pas, que la relation se développe. Donc je pense que l'intention de vouloir une relation qui dure, cette intention-là, est hyper et hyper importante à la base. Autre chose aussi, euh, au-delà de l'intention lui-même, euh, ça, ça va vous paraître assez paradoxal, mais pour moi, pour qu'une relation dure, c'est important qu'on sorte des promesses qu'on peut se faire. Je vois aussi qu'au-delà d'avoir cette volonté d'aller loin, c'est important de... Ça veut dire que plus la relation, plus on ne se fait pas de promesses et plus on augmente les chances pour que la relation aille le plus loin possible. Ce qui est terrible en fait, c'est que quand on se fait des promesses, on est aussi enfermé dans une forme de pression dans laquelle on ne peut pas laisser la relation se déployer sans stress. Parce qu'on s'est dit « Tiens, j'ai donné ma parole, je vais rester confiné dans la relation même si ça ne va pas. » parce que j'ai besoin de tenir ma parole. À ce moment-là, on n'est pas au bon endroit, en fait, par rapport à la relation. Donc, c'est assez paradoxal, mais pour moi, plus nous voulons euh, développer la relation de manière durable, moins il y a de promesses à faire. Ça n'enlève pas le fait qu'il y a un moment T où on peut penser profondément dans ce qu'on ressent par rapport à la relation, de dire... Tiens, jusque là je me vois vraiment avec toi dans le temps euh, j'ai vraiment envie de finir mes jours avec toi j'ai envie de construire une relation avec toi avoir des enfants avec toi et avoir cette projection à l'instant t ce sentiment là est vrai puisqu'il est exprimé et mais je trouve que ce qui est important pour qu'une relation dure c'est que ce choix puisse se faire tous les jours c'est à dire ce qui est important, c'est tous les jours, s'offrir la possibilité de se choisir mutuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, je te choisis encore, en fait C'est ça. Et, et, et me donner les moyens de nourrir cette relation puisque c'est mon, mon intention de base. Mais ce n'est pas parce que mon intention de base à l'instant T est vraie que ça veut dire que si à un moment donné, je ne peux pas le tenir, que ça veut dire que ça a été un mensonge ou une injustice. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important pour laisser déjà... Euh, la possibilité d'exprimer pleinement ce qui re, se ressent à l'intérieur de soi à l'instant T et qu'en même temps qu'on prenne en conscience que ce qui se dit ici et maintenant euh, n'est pas forcément une pression à tenir en fait plus la relation est renouvelée chaque jour et plus je fais le choix de te choisir chaque jour et plus j'offre la possibilité à la relation de pouvoir s'épanouir sans pression voilà, je pense qu'il n'y a rien de... Telle que difficile dans une relation quand on est soumis à pression c'est à dire quand on a le sentiment qu'on est obligé de rendre l'autre heureux quand on est obligé de soutenir l'autre quand on est censé de pour moi une relation amoureuse une relation avec l'autre n'est censée de rien en fait c'est à dire que l'autre le but de la relation n'est pas que l'autre me rende heureuse c'est pas son devoir c'est pas la mission de l'autre ce n'est absolument pas la mission de l'autre non plus, euh, de me soutenir. Euh, partant de là, ce qui est fait, ce qui est déposé par l'autre, le soutien que j'obtiens de l'autre est un cadeau que je reçois par gratitude. Mais ce n'est absolument pas un devoir en soi. Voilà, c'est-à-dire que euh, le rôle de l'autre n'est absolument pas, c'est ce que j'ai écrit, n'est pas de répondre... Le rôle de l'autre n'est pas de répondre à mes besoins, le rôle de l'autre n'est pas de me rendre heureuse. Voilà, le rôle de l'autre c'est de s'occuper de lui pour qu'il soit assez heureux, pour qu'il ait envie de nourrir cette relation avec moi et pareillement pour moi. Donc ça revient vraiment au fait que chaque individu, chaque personne a besoin de s'occuper de son espace de vie, du monde dans lequel il est, afin de le nourrir assez. De, il y a une responsabilité en fait de se rendre heureux soi pour que ce qui en déborde de cet espace est ce qu'on peut offrir dans la relation donc c'est vrai que ça amène du coup l'importance d'offrir vraiment cet espace libre à chacun pour que chacun puisse s'épanouir librement sans l'autre sans forcément passer par l'autre sans forcément que tout soit fusionnel les activités soient fusionnelles, ce qui nous épanouit soit fusionnel voilà, mais d'offrir vraiment cet espace d'épanouissement pour qu'il y ait vraiment un espace de partage, de curiosité, de, de, de, entre, pour nourrir la relation. Et en, même temps, et en même temps, avoir des moments de complicité, avoir des projets ensemble est à mon sens important, parce que ça nourrit vraiment cette complicité, ça nourrit... Euh, oui, effectivement, ça nourrit, moi en tout cas j'ai un besoin de complicité, ça nourrit vraiment cette complicité euh, de, la, de, de la relation qui au final euh, est la rencontre de deux individus qui ont envie de s'amuser ensemble, envie de jouir de la relation. Et je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est vraiment de sauter cette, euh, cet espace de, de la responsabilité qui me semble lourde en fait dans la relation. Et, et quand on enlève cette responsabilité de « tu n'es pas responsable de mon bonheur mais c'est à moi », de nourrir, de savoir nourrir mon espace et ce qui jaillit de là, de moi, j'ai j'ai vraiment envie de le partager avec toi et je trouve que ça à ce moment là, la relation elle est vraiment euh, euh, comment dire dans les deux sens quoi il y a vraiment un mouvement et il y a une danse qui peut se jouer à partir de là. Coucou Diane, bienvenue. <rire> euh, euh, sans oui effectivement du coup pour être heureux en couple et avoir une relation durable, ça nous demande d'être déjà heureux soi-même. Donc, je, je, on m'a pas mal écrit sur cette réponse, mais la question c'est, être heureux soi-même, qu'est-ce que ça veut dire Être heureux soi-même, du coup, veut dire, je vais m'occuper de ce qui me concerne. Ça veut dire que mes blessures me concernent. Euh, ce qui est vivant en moi me concerne. Si la personne librement dans ce qu'il est se positionne d'une certaine façon ou a envie d'exprimer les choses d'une certaine façon ou a envie de sortir mais il n'a pas envie de sortir avec moi et que cela me touche, je suis responsable de cette blessure dans le sens où cette blessure est une blessure réactivée par rapport à mon histoire passée. Donc ça veut dire qu'être bien soi-même est une demande que chacun soit responsable de ce qui est vivant en lui et de ne pas exiger de l'autre ou priver l'autre euh, d'être libre de s'épanouir pour justement compenser quelque chose qui ne le concerne absolument pas puisque ma blessure concerne Ma, toute blessure qui est réactivée toute émotion qui est réactivée n'est qu'une mémoire de mon histoire passée, une mémoire d'une blessure non résolue quoi qu'il en soit donc prendre soin de soi en fait c'est pas juste dire je vais aller faire des massages je vais me faire belle <rire> non c'est au delà de ça c'est vraiment une prise en charge de soi à soi et du coup ça enlève ce si on est vraiment dans cette conscience là ça enlève le fait de culpabiliser l'autre de pointer l'autre du doigt euh... Quand il y a quelque chose qui est touché chez, chez moi en fait. Et, et, et ça permet justement de reprendre sa propre responsabilité, de pouvoir l'exprimer à partir de soi. Donc on n'a pas aussi parlé de la communication, l'importance d'une communication bienveillante hein, au sein d'une relation dans lequel on pointe pas l'autre du doigt, on ne rend pas l'autre responsable de ce qui s'éveille en nous, de la douleur qu'il y a en nous, mais de reprendre la responsabilité, de dire tiens, il y a quelque chose en moi, quand tu te positionnes de cette façon, ou quand tu fais ça, ou quand tu dis ça, il y a quelque chose qui jaillit de moi et qui me fait mal, et, et juste là j'ai besoin de prendre soin de moi en fait. Et je pense que ça, le soutien qu'on obtient de l'autre, et même beaucoup plus naturel, c'est-à-dire on a plus envie d'aider quelqu'un qui a envie de s'en sortir plutôt que quelqu'un qui nous accuse en fait d'avoir mal fait. Donc je pense que prendre soin de la relation à travers cette propre responsabilité de ce qu'il y a en moi et d'une communication aussi bienveillante est complètement primordiale. Voilà. Et, et en même temps avoir ces moments de complicité ensemble à partir de, de l'épanouissement de chacun, et de pouvoir vraiment être de, dans la jouissance d'être ensemble. Il y a aussi aussi quelque chose que j'ai lu dans le fait de, de, de, de comment construire une relation qui dure et j'entends énormément dans ce qui a été lu, c'est que c'est important que la relation soit une relation de soutien. Euh, oui, mais en fait, du coup, je m'interroge sur, pour vous, quel est le but de la relation en fait est-ce que le but de la relation c'est d'être ensemble ok pour s'aimer mais ok surtout pour se soutenir euh, euh, je pense que effectivement il est important de, dans cette responsabilité de soi à soi hein, dans l'espace de vie dans lequel nous sommes vraiment de que le but de la relation le but de la rencontre est la jouissance d'être ensemble c'est à dire que l'amour et la relation en tant que telle n'exigent rien et au-delà de la théorie, au-delà de ce qu'on peut dire, fondamentalement, l'autre n'est censé de rien vis-à-vis -vis de moi. Non, j'ai la responsabilité de m'occuper à être heureuse et que cela puisse se faire euh, à travers le fait que je m'occupe de moi, à travers le fait que je nourrisse mon espace de vie à moi, à travers le fait que cela puisse être partagé euh, par l'autre en fait. Et, et, et le soutien devient un accompagnement ça ne devient pas une assistance de l'autre mais un accompagnement et à ce moment là je pense que ça, la présence de soi auprès de l'autre n'est plus un poids Voilà. Euh, j'ai entendu quoi d'autre aussi qui, qui, qui a beaucoup résonné en moi euh, c est, c est, ben voilà, il y a aussi la notion de l'honnêteté bien sûr, du respect c'est une telle évidence euh, mais quand j'entends Honnêteté et respect aussi, il y a aussi quelque chose qui éveille en moi dans le fait de euh, vouloir une relation qui dure, c'est aussi vouloir une relation dans laquelle on ne projette pas euh, euh, les, les différents casseroles qu'on a vécu par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans l'exigence que l'autre répare ce qui s'est passé en étant dans la méfiance. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire qu'envisager une relation en ayant vraiment une page blanche, mais ça va vous demander aussi de... Effectivement, de faire la paix avec toutes vos relations amoureuses passées pour ne pas d'une certaine façon euh, projeter vos peurs, projeter votre méfiance, projeter votre manque de confiance, de respect et avoir une exigence d'un respect plus plus plus ou euh, l'exigence d'une honnêteté plus plus plus, d'une surveillance plus plus plus. Quoi. Donc je pense que ça nous demande vraiment de, de chaque fois qu'on rencontre quelqu'un aussi, c'est d'être dans une nouvelle ouverture le cœur bien ouvert disponible euh, et jouer le jeu de la relation je pense que ça c'est super important c'est à dire que les gens pensent que euh, je veux être en relation et ce qui est important c'est justement que tout se passe bien parce que si tout se passe bien la relation va durer mais pas du tout pas du tout si vous voulez que tout se passe bien et qu'il ne se passe rien rester seul, parce que s'il ne se passe rien, c'est quand on est seul. <rire> Ça veut dire que dès lors que vous êtes en relation, vous allez découvrir, vous allez rentrer, il y a une personne qui va rentrer dans votre équation, qui est un individu propre, unique, différent de vous. Cette différence va faire que, évidemment, dans la relation, vous allez vous heurter, il y aura des désaccords, euh, et, et ces désaccords, au lieu que cela constitue un problème, comme beaucoup de gens le le pense, en fait, le désaccord est, est une opportunité de comprendre et de découvrir l'autre. C'est extraordinaire. Dire Ah, tiens, il y a un moment donné, on se dit Ah, oh, waouh, je vais découvrir une spécificité de toi euh, que, que je ne connais pas, en fait. Je vais apprendre à te connaître. Je vais apprendre à travers justement cette communication où l'un va exprimer aussi ses besoins. On, on, on va justement apprendre à aimer l'autre tel que lui le désirerait. Donc je trouve, je trouve ça assez magnifique en fait. Mais ça enlève cette croyance de penser que dès qu'il y a un désaccord, il y a un problème au niveau de la relation. Il n'y a pas de problème dans votre relation quand il y a un désaccord. C'est une invitation à se découvrir, une invitation à accepter l'autre tel qu'il est. On le dit tellement dans la théorie, c'est simple, mais dans la vérité et dans la réalité de la relation qui se vit, ça nous demande vraiment de dire « waouh !» Là, je vais t'accepter tel que tu es, pas à partir de ce que j'aime, mais à partir de ce qui t'épanouit toi, en fait. Et, et je trouve ça, euh, c'est vraiment une réelle démarche d'ouverture du cœur, mais je pense que cette ouverture inconditionnelle pour l'autre demande aussi de ressentir à quel point c'est important, il faut un désir profond d'être aimé pour qu'on ait pour soi, en fait, inconditionnellement. Et je vois à quel point... De, de, pour parler de moi personnellement, j'ai ce désir là profond d'être aimé pour ce que je suis. Je, je, je ne souhaite pas une relation d'exigence, une relation où on veuille me changer, où on me donne l'information que ce que je suis ne correspond pas. <rire> Ça ne me correspond pas du tout. Donc, à partir de là, je, je mesure à quel point c'est important pour moi que je sois accueillie telle que je suis, avec ce que je suis, euh, sans qu'on ait besoin de me, me changer. Et, et du coup, par, par écho en fait, par effet miroir, c'est exactement comme ça que j'envisage aussi l'accueil la, de l'autre justement et l'accueil dans nos différences et dans nos particularités et, et ce qui est extraordinaire en fait quand on se heurte à ces, ces malentendus, ou, ou c'est qu'à ce moment-là quand je découvre l'autre, en fait dans cette différence dans laquelle nous sommes l'autre me stimule aussi, l'autre ouvre des portes de, de, de chez moi que je ne connaissais pas, que je peux ouvrir, ouvre les portes de la tolérance, ou me stimule forcément vers quelque chose de nouveau, donc quoi qu'il en soit la différence dans lequel nous sommes va participer à enrichir ce que je suis, à enrichir la relation, donc la différence n'est pas un problème tant que moi je cherche à garder le cœur ouvert, que cette relation me permet de me connaître chaque rencontre me permet de me connaître voilà donc du coup le, les malentendus ne deviennent plus un problème pour une relation qui dure mais une occasion et une opportunité de se découvrir encore pour pouvoir offrir l'amour à l'autre tel que l'autre le souhaiterait voilà euh, quoi d'autre aussi que j'ai écrit euh... Voilà, donc euh, j'avais noté quelque chose qui me semblait vraiment important pour moi. Dans... Je, je l'ai écrit, je l'ai répondu sur quelqu'un sur Instagram. Je lui ai dit en fait, plus tu permets à l'autre de partir et plus ça donne envie à l'autre de rester. C'est paradoxal. Hein? Mais en réalité, quand on sait qu'à tout moment, on est libre, on n'a on aucun engagement en fait, par rapport on n'a pas d'obligation dans la relation et qu'on sait à tout moment que ben, la relation, elle peut partir, ça donne... C'est comme si vous rentrez dans un magasin en fait. Et ce magasin, et les portes sont ouvertes et, et vous savez qu'à tout moment, la raison pour laquelle vous avez envie de rentrer, c'est que vous dites « Tiens, ça, ça a l'air d'être agréable, j'ai envie d'y aller. » Et la raison pour laquelle vous avez envie d'y rester, c'est que vous dites qu'à tout moment, vous pouvez sortir, vous n'êtes pas dans un guet-apens en fait. Et, et justement, ben vous allez prendre plus votre temps parce que vous savez qu'à tout moment, vous pouvez sortir. Donc, vous allez explorer le magasin, vous allez prendre votre temps. Mais dès lors, imaginez qu'on vous dit « Les portes vont se refermer. » Qu'est-ce que vous faites Vous allez partir parce que vous avez un besoin de liberté. Et bien, je trouve que dans la relation à deux, en tout cas, ce qui contribue à ce que ça soit durable dans le temps, que la personne a envie de réitérer ce choix de rester avec vous, c'est parce que la personne se sent libre Libre de rester, libre de partir, libre de vous rendre heureux, libre de, de, de, de toute responsabilité vous concernant et, et ça permet vraiment à la légèreté de la relation d'être là, ça permet vraiment à chaque être, lui comme moi, de se goûter à travers cette relation-là. Euh, sans pression, euh, juste pour être ensemble, en fait, juste pour jouir d'être ensemble, juste pour jouir du partage d'être ensemble, d'être dans la jouissance, en fait, et de s'amuser. Donc voilà, j'espère que ces quelques mois, vous, vous en parlez. Moi, j'avais envie de vous partager mon avis concernant ce sujet-là. Voilà. Euh, euh, pour moi, donc, pour construire une relation qui dure, c'est de la nourrir tous les jours. C'est de réitérer cette envie tous les jours. Et non me projeter comme une promesse tenue. Non. C'est une promesse et un choix que je vais réitérer tous les jours. Voilà. <rire> je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Partagez la vidéo si vous avez envie. Je pense que... Je l'ai fait vraiment comme ça de, de euh, coucoutu. <rire> je l'ai fait vraiment comme ça spontanément parce que j ai, j ai vraiment, je, je vous remercie de vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez. Si vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires, n'hésitez pas pour complémenter la vidéo. Je, je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très très vite. Bye bye tout le monde.